C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, les enfants de l'Ontario font face à une crise de la santé. Les, la santé publique dit qu'il faut porter le masque à l'intérieur afin de protéger nos enfants. Le Premier ministre et son gouvernement ne suivent pas ce conseil, mais disent aux autres de le faire. Il semble d'être un cas classique de faites ce que je dis, parce ce que je fais. Est-ce que le premier ministre sera un vrai leader et portera son masque à l'intérieur ou non? Le, la vice-première ministre, merci. Ce qui est le plus important, la chose la plus importante que l'on puisse faire afin de protéger nos enfants, pour protéger notre santé et la capacité hospitalière, c'est d'être à jour sur votre vaccin. Si vous êtes admissible pour un rappel de l'obtenir, d'obtenir euh, le vaccin contre la grippe et de vous arriver et de vous assurer que vous vous protégez afin de protéger les autres et, et les gens vulnérables de notre, de notre société. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Normalement, les leaders prennent la parole, mais bon. Il y a tellement plus que le gouvernement doit faire pour s'attaquer à la crise à laquelle font face nos enfants. Il faut une grande campagne de vaccination contre la COVID et la grippe. Il faut demander aux gens de porter le masque et de se faire vacciner. Nous avons besoin de 10 jours de congés maladie payée pour que les gens puissent rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Il faut que le gouvernement montre un leadership. Est-ce que le gouvernement prendra les rênes et sera un leader sur ces mesures? La ministre de la Santé. Encore une fois, Monsieur le Président, vous savez, depuis le début de la pandémie de COVID-19 et par, au cours d'une saison de la grippe pour laquelle nous nous sommes préparés et avec la, sur laquelle nous avons travaillé avec nos partenaires pour nous assurer d'avoir assez de ressources. Nous avons fait des investissements pour nous assurer que nous ayons assez de PSSP qui soient formés. Et nous avons donné euh, plus de permis pour les infirmières agréées. Nous avons aussi encouragé les infirmières formées à l'étranger de se joindre à notre main dœuvre On travaille avec nos partenaires pour nous assurer qu'ils aient les ressources nécessaires. Parce qu'en bout de ligne, ce sont eux, ce sont les professionnels de la santé qui font le travail, qui font les investissements, qui trouvent des solutions créatives et innovatrices pour s'assurer que nos enfants et que les gens plus vulnérables soient protégés. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement doit faire un choix. Il doit choisir d'accepter les recommandations du médecin hygiéniste en chef et de s'attaquer à la crise que, à laquelle font face les enfants dans nos hôpitaux, crise que l'on ne reconnaît pas, ou il décidera d'ignorer les recommandations, ce qui fera en sorte que plus d'enfants seront placés dans des situations dangereuses et pourraient mourir parce qu'ils n'auront pas accès aux soins essentiels dont ils ont besoin. Voilà ce dont je parle. Le risque que les enfants meurent. Est-ce que le premier ministre sera un chef, de f... un chef, un leader et agira et respectera les recommandations du médecin hygiéniste en chef ou non? La ministre de la Santé. Avec le plus grand respect, je crois qu'il est malheureux que lorsque nous avons une innovation, que lorsque CHIO fait face à plus de cas que cet hôpital pédiatrique a été en mesure de réimaginer et de bâtir une urgence pédiatrique supplémentaire dans son hôpital. Ces kids, des infirmières à ces kids, sont des chefs de file dans les innovations sur le VRS et la grippe, elle, elle forme les infirmières dans les hôpitaux euh, communautaires parce qu'elles savent que, c'est en travaillant ensemble, qu'on passera à travers euh, de, cette, euh, pandémie, ben, de cette maladie du euh, RSV. Le député dit que rien ne se produit, mais ce n'est pas euh, mais il y a eu plusieurs innovations qui se sont produites. Député d'Ottawa-Ouest, ce gouvernement a fait des compressions dans le réseau de la santé, ce qui signifie que les enfants n'ont pas les soins nécessaires et ne reçoivent pas non plus l'éducation nécessaire. Les enseignants sont à se demander quel enfant a besoin de plus d'aide. Il n'y a pas d'éducateurs de la petite enfance qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de négocier une entente pour s'assurer que chaque enfant ait le soutien nécessaire sans plus de perturbations à l'année académique? Le ministre de l'Éducation. Notre gouvernement croit que les enfants doivent se retrouver dans les salles de classe et j'espère que la députée est d'accord avec ce, cette déclaration. Nous avons dit que nous abrogerions le projet de loi 28 et nous l'avons fait. Nous avons dit que nous augmenterions les salaires à l'échelle du système nous avons augmenté les salaires en fait de 335 millions de dollars pour les employés les moins payés du, réseau, du système. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on est, en est là? On a fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Nous voulons avoir un accord avec le CFP afin que les enfants demeurent en salle de classe. Nous sommes toujours à la, à la table des négociations. On demande aux syndicats de travailler avec le gouvernement pour que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire. Le ministre a quatre jours pour le faire, alors j'espère qu'il mettra la parole à l'action. Il y a des écoles où les enseignants on doivent euh, reprendre le travail des concierges. Les bibliothèques sont fermées parce qu'il n'y a pas de bibliothécaires. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de négocier une entente avec de vrais investissements plutôt que de lancer les choses dans le chaos une fois de plus Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario a offert une proposition améliorée euh, à, au SFP, 335 millions de plus comparé, Inaudible. 335 millions de dollars, c'est une augmentation pour le SFP lui seul. Nous avons augmenté un taux. Uniforme, c'est ce que nous avons fait, mais tout ce que l'on demande, c'est que les enfants demeurent en salle de classe. Les enfants doivent être là après les perturbations causées par la COVID. Ça ne devrait pas être quelque chose qui soit fait de façon si euh, cavalière, monsieur le Président. On demande de rester à la table, d'obtenir une entente pour que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire final. Ça vient du ministre qui a déjà fait forcer des, des centaines de milliers d'enfants à euh, ne pas être à l'école pendant deux jours cette année. Il y a un sous-financement de l'éducation de 400 millions cette année. 6 milliards de dollars manqueront au cours des six prochaines années. Les travailleurs de l'éducation luttent pour nos enfants. Est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée et fera les investissements nécessaires afin de s'assurer que nos enfants demeurent de bons environnements d'apprentissage? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement progressiste conservateur qui a augmenté le financement à l'éducation publique plus que jamais dans l'histoire de la province. Sous notre gouvernement, nous avons près de 7 000 nouveaux travailleurs de l'éducation embauchés. Près de 1 000 enseignants sur les premières lignes qui appuient nos enfants, au contraire des libéraux provinciaux et fédéraux qui ont fermé 600 écoles, nous investissons dans 100 projets de construction. 14 milliards au cours des dix prochaines années seront investis dans nos écoles. Nous augmentons le financement, augmentons la main d'œuvre et nous nous assurons que ces enfants demeurent en salle de classe. député d'Ottawa Centre. Question premier ministre. Bon, bonjour. Dans une vidéo récente en ligne, Colin Dion, une jeune fille de deux ans, a de la difficulté à respirer à l'hôpital de l'Est de l'Ontario. Le ruban qui garde le tube en place sur la, le visage de cette jeune fille est, est découpé en forme de cœur. Les experts nous disent qu'il faut porter des masques afin de protéger des jeunes comme Chloé et de afin de s'assurer que les enfants soient en sécurité dans cette triple pandémie de facteurs. C'est la raison pour laquelle les parents de Chloé ont affiché, eu le courage d'afficher cette vidéo en ligne. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas mener par l'exemple et ne pas porter votre masque pour Chloé aujourd'hui? La ministre de la Santé, encore une fois, je souligne à quel point il est important de protéger les patients tels que Chloé en s'assurant d'aller chercher votre rappel, d'obtenir votre vaccin contre la grippe si c'est approprié pour vous en consultation avec votre médecin. Et en ce qui a trait à ce que nous avons vu, ce que nous avons anticipé, avec la grippe, avec le VRS. Nous allons continuer d'appuyer nos hôpitaux et je dois dire qu'il ne s'agit pas seulement de CHIO de SickKids. Il faut s'assurer que l'on collabore avec nos hôpitaux communautaires afin de s'assurer qu'ils puissent agir tout comme SickKids et d'autres euh, hôpitaux pédiatriques l'ont fait au cours de la pandémie. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Au Premier ministre. Le Premier ministre et moi sommes toujours à l'opposé des politiques ici et ça va. Mais parfois, il a eu le courage de changer son opinion et je l'encourage à le faire encore aujourd'hui. Dans le vidéo dans lequel je parle, Jeff et Christine, qui sont les parents de Chloé, chantent la chanson Somewhere Over the Rainbow alors que ses yeux sont pleins de, de larmes et alors qu'on voit très bien qu'elle est terrifiée. Il y a 250 enfants à chio qui vivent exactement le même cauchemar. Des, des parents qui vivent ce même cauchemar. Lundi, il y a trois enfants qui ont dû être ressuscités parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Dimanche, il y en avait quatre. Vous êtes ici aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez là. Mais vous devez envoyer un message à Jeffrey, Christine et Chloé et tous les autres enfants qui ont de la difficulté à respirer actuellement en Ontario. En S'il vous plaît, portant votre masque en montrant le leadership nécessaire afin que nos enfants soient en sécurité. Ferez-vous ça aujourd'hui? Intervention du Président. Je demande que les commentaires passent par la Présidence. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Le message que je veux donner aux parents de Chloé et à tous les parents qui s'inquiètent, c'est que si votre enfant a besoin de soins dans la province de l'Ontario, les soins sont là et seront là. Nous avons vu un niveau de coopération sans précédent entre les hôpitaux afin de s'assurer que lorsque Seki ou au font face à des défis alors qu'il y a de plus en plus d'enfants les fréquentent, que les hôpitaux communautaires puissent prendre en charge certains patients afin de s'assurer que peu importe là où vous avez besoin d'aide dans la province, votre gouvernement votre... et vos hôpitaux communautaires seront là pour vous. Merci. Prochaine question. Député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, la technologie est un moteur économique parmi les plus importants de la province. Et pourtant, pendant des années, sous le gouvernement libéral, nos meilleurs diplômés en STEAM quittaient la province pour obtenir des emplois aux États-Unis et ailleurs. Depuis l'élection de notre gouvernement en 2018, l'importance d'un secteur technologique fort a été soulignée. Est-ce que le ministre va expliquer la façon dont notre gouvernement s'assure que notre talent en technologie demeure ici, tout en montrant que l'Ontario est ouvert aux affaires. La du ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. En Ontario, on est très fiers d'avoir le plus euh, grand euh, domaine de technologie et le groupe technologique euh, et on a 21 000 firmes où il y a plus de 400 000 employés dans ce secteur. De professionnels. On a un environnement pour euh, les diplômés de, dans les secteurs de la technologie et donc on a demandé à ce qu'on ait parce qu'on a annoncé des millions d'investissements dans des secteurs techniques. Et il y a des compagnies euh, en Inde où il y a le premier bureau et il y aura des centaines. Snowflake est arrivé en Ontario de la montagne avec un siège social à Toronto et un centre d'ingénie, et on aura 300 emplois là. Et c'est vrai, c'est par le fait qu'on crée des meilleures conditions pour que les compagnies investissent ici. Question complémentaire Merci. C'est très bien que notre gouvernement attire de l'investissement de partout au monde pour avoir euh, de bons emplois pour les diplômés euh, de, en technologie. Et euh, en Ontario, on fera mieux que euh, Silicon Valley et on va s'assurer que l'écosystème soit bien. On a attiré des niveaux sans précédent d'investissement elle s'est amenée à 8,4 milliards de dollars d'investissement. Est-ce que le ministre peut expl... montrer comment on s'assure que le domaine du capital est en bonne santé et que les compagnies de technologie font un bon travail Le ministre du développement économique. Monsieur le Président, il y avait une époque où des compagnies laissaient l'Ontario. 300 000 emplois nous ont laissés. Mais sous ce gouvernement, on a réduit les coûts de faire des affaires de plus de 7 milliards de dollars par année à chaque année. Le résultat, regardez TELUS, 23 milliards d'investissements dans la technologie, l'infrastructure de la bande large et plus de 9 000 emplois. Tata Consultancy Service, une compagnie indienne de technologie, a lancé le deuxième centre mondial ici à Toronto. 5 000 nouveaux emplois et 100 stages pour pour les 65 diplômés de ce programme de, de génie, de mathématiques et aussi des sciences. Et on a beaucoup de ces postes parce que l'Ontario est ouvert aux affaires. Une nouvelle question. Le député de Quintenun. Miigwetch, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question, au Premier ministre. Les enfants dans les Premières Nations du Nord sont les plus vulnérables en Ontario vu qu'ils ont un accès limité aux soins de santé, vu qu'il y a un manque de médicaments pour les douleurs et la fièvre des enfants. Et les nations Anishinaab et de leurs alliés vont, iront voyager aux États-Unis pour avoir ces médicaments parce que ce gouvernement ne peut pas assurer l'approvisionnement. Le fait qu'on penserait on va perdre nos enfants parce qu'on n'a pas les médicaments de base qui sont disponibles, c'est intolérable. Comment est-ce que l'Ontario travaille avec la nation Nishnaabeg et pour composer avec cette question Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La ministre de la Santé. Merci. Le député d'en face soulève un enjeu très important. Et, et j'ai rencontré le grand chef plus tôt, et c'est une conversation qu'on a. Comment on s'assure que notre gouvernement fédéral répond à la peur et arrête de mettre des obstacles pour assurer qu'on ait des médicaments pour les enfants? J'ai parlé à un ministre du Clos euh, la fin de semaine, et ça a été soulevé par tous les ministres de la Santé à la réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux la semaine dernière, j'ai reçu d'assurance du ministre du clos et j'espère qu'il aura réagi plus tôt. L'obstacle qu'on a vu qui empêche les, les médicaments d'enfants d'être importés en Ontario et au Canada, c'est de ce vin et cet époustouflant. on aurait dû avoir une solution à court terme s'il y a seulement de l'anglais. On veut l'avoir parce qu'on n'a pas assez le ministre fédéral a finalement agi et je suis content de voir que ces gestes ont été posés. Question complémentaire à la députée du Toronto Centre. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. J'espère avoir une réponse. Ma concitoyenne Stephanie, quand elle voulait avoir de Tylenol pour son enfant, elle est allée à cinq magasins n'a pas trouvé. Ron, un autre concitoyen, a dit que son enfant d'un an était malade, il est allé à toutes les pharmacies. Il avait pas. Ce, cette pénurie, cause des problèmes aux médecins, aux urgences, les enfants. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour assurer que toutes les familles aient accès euh, aux médicaments, y inclus ceux qui sont manufacturés ici? Pourquoi euh, on ne crée pas euh, un moyen de résoudre ce problème pas vu que, et on ne fabrique pas assez en Ontario? La ministre de la Santé. En réponse à la question précédente, j'ai déjà répondu. Santé Canada agit finalement. Je vais cependant dire, le député d'en face dit que c'est important d'assurer qu'on a assez d'approvisionnement ici en Ontario. Où était euh, euh, ce député quand on bâtissait l'Ontario qu'on donnait d'approvisionnement d'équipements de protection personnelle ici qu'on soit en Ontario le député appuyé euh, quand on avait des solutions euh, et ici en Ontario, si vous avez d'idées des, euh, ou si vous avez d'initiatives, on voulait les apprendre pour que vous soyez fait partie de la solution. On l'a fait quand la pandémie a commencé et on a continué avec le travail excellent euh, que le premier ministre et ministre du développement économique et du commerce. La manufacture veut participer à ce qu'on veut voir dans la province de l'Ontario et j'espère que les députés d'en face vont nous appuyer quand on y arrivera. Les interjections euh, ne sont pas recevables et il faut référer du titre ministériel, titre ministériel ou la circonscription pour mentionner les députés. Question suivante, député de Whitby. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Notre gouvernement continue à défendre l'utilisation de d'énergie nucléaire, et c'est une bonne chose. C'est un élément critique de la production énergétique en Ontario. Par le passé, le ministre a parlé du potentiel qui n'est pas encore utilisé, des euh, réacteurs nucléaires, modulaires, petits, ou qui pourraient être une source d'énergie stable pour répondre aux besoins énergétiques. C'est très prometteur et ça a mené à des questions de mes concitoyens quant à cette nouvelle technologie énergétique et ce qu'il peut offrir. Est-ce que le peut nous dire davantage sur la technologie nucléaire et ce que le gouvernement peut faire pour avancer cette source d'énergie, le ministre de l'Énergie. Merci. Merci au député d'en face de la question. Il vient de la région de Deux qui est la capitale de l'énergie propre de l'Ontario et du Canada, avec les centrales nucléaires de Pickering. Et, et, et il y a de, des gens au pays. Le Premier ministre a eu la vision il y a trois ans de signer un une entente de principe avec l'Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick pour faire du progrès dans les petits réacteurs. Et on a vu du progrès. OPG a décidé quelle serait la technologie utilisée à cette époque, l'année dernière. GESBW300, c'est le petit euh, euh, réacteur modulaire qui va créer d'ici 2028. La Saskatchewan a signé et ils vont établir quatre dans la province en éliminant la production des centrales au, au charbon. Et CTB est un producteur aux États-Unis à nice. Cinquième gouvernement a signé à presque 5 milliards de dollars. Merci beaucoup. Question complémentaire Je reviens au ministre. C'est bien d'entendre que l'Ontario mène le chemin dans la technologie des petits réacteurs modulaires. Quand l'attaque non provoquée en Ukraine et l'instabilité en Asie, où la Chine veut désestabiliser l'Asie, mais il y a beaucoup de partenaires qui sont des partenaires stables d'énergie. Nous sommes un chef de file de l'énergie mondiale. On donne d'accès technologique et d'occasion pour avancer les, la capacité des petits réacteurs modulaires. Je reviens au ministre. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour montrer du leadership à l'échelle mondiale et de donner aux alliés européens une entente quant à cette nouvelle technologie Le ministre de l'énergie. Merci, et merci au député de la question. Il y a beaucoup qui se passe. Je vais parler de ce qui se passe en Amérique du Nord et en Europe. Le monde suit ce qui se passe quand il y a ce réacteur modulaire qui est construit à Darlington. Et une compagnie en Pologne a déjà signé... Et pour acheter 1 milliard de dollars de pièces détachées. Et on va avoir de bons emplois ici dans la chaîne d'approvisionnement en Ontario. Et c'est l'occasion pour faire bien plus. Le mois dernier, j'étais en Europe avec des fonctionnaires en Pologne, la République tchèque et des gens d'OPG. On a signé deux collaborations pour les petits. Euh, euh, Réacteurs euh, modulaires. L'Estonie Les, s'intéresse euh, et d'autres pays en Europe centrale euh, s'intéressent à la technologie construite ici en Ontario qui va mener à plus d'activités de, de économiques, euh, une atmosphère plus propre et de bons emplois dans la région de Durham. Nouvelle question, la députée de, Trent de saint paul Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement à le projet de loi 23 qui change la définition de logement abordable de revenus à question du marché. On devrait avoir au moins 136 000 dollars pour avoir un logement abordant dans la ville de Toronto. C'est ce que bien plus que les éducateurs en éducation, les gens de, qui tra, travaillent dans les transports, et la plupart des gens font plus qu'une année, beaucoup plus que beaucoup de nos députés font pendant une année. Est-ce que vous avez modifié la définition pour donner aux Ontariens la chance qu'ils puissent avoir un logement qu'ils qui peuvent pour voir. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. La députée d'en face dit exactement pour le projet de loi 23. On a parlé à nos partenaires municipaux. On s'est rendu compte que ça prend trop de temps. On sait que les frais municipaux ajoutent 116 $900 au coût. Euh, de, dans la grande région de Toronto. Nous savons que les coûts sont trop élevés, les frais, et ça prend trop de temps pour avoir des mises en chantier. Ce qu'on propose sur le projet de loi 23, c'est de réduire les coûts de base pour qu'on euh, ait des frais qui ne soient pas demandés euh, pour qu'on puisse avoir du logement abordable. Et les néo-démocrates parlent beaucoup de ça, mais quand ils doivent voter, ils votent contre ça. On a un défi. Alors on relève un défi. Les néo-démocrates disent une chose, mais ils font des choses différentes. Question complémentaire. Je reviens à Toronto. Un règlement dit succès, un loyer, euh, de loc euh, un, une unité de location est euh, détruite, euh, il faut reconstruire, euh, mais euh, ça donne au gouvernement euh, euh, municipal la possibilité de changer avec des condos de luxe. Ce règlement à Toronto-Saint-Paul, il y a 60% des gens qui sont des locataires, beaucoup des aînés dans des logements à loyer contrôlé. Un, un appartement d'une chambre, c'est de 3 300 dollars en moyenne. Est-ce qu'elle pourrait répondre à la question en tant que Premier ministre Qu'est-ce que dans ce projet de loi protège les locataires Où est le contrôle des, lo des loyers plutôt, des euh, vacances Et comment est-ce qu'on rend le logement abordable Le ministre du Logement. C'est un argument que les démocrates ont enlevé pour le projet de loi 23. On annonce une consultation sur type de règlement de remplacement des locations. Il n'y a rien dans les amendements proposés qui auraient d'impact sur la protection des loyers. Et elle le sait. Les partis intéressés le savent. Ils n'aiment pas l'effet de l'argument d'une bonne question. La députée de Toronto-Saint-Paul. Et on va continuer à défendre. Les gens, il y a une génération dans sa circonscription qui ne peut pas se permettre d'acheter et c'est ce que le projet de loi va faire, va donner l'occasion d'avoir plus de logements abordables, euh, du zonage inclusif et du logement euh, durable. Les démocrates sont contre cela. L'opposition à l'ordre. Question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, dans le Citizen d'Ottawa, on a dit que c'est une crise chez les enfants. On a euh, résisté cet enfant à, au centre hospitalier des enfants de l'Est de l'Ontario. Et dans un autre journal, on s'attend à ce qu'elle s'empire. Les chirurgies d'enfants sont annulées partout dans la province. Les salles d'urgence et les soins intensifs sont complètement dépassés. Le médecin hygiéniste en chef d'ici, si on en a des chirurgies et si les hôpitaux sont en crise, il envisagerait d'obliger les gens au port du masque. Les gens qui lisent les journaux ou qui regardent la télé savent que nous sommes déjà dans une situation de crise. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va demander un port de masque dans les écoles et les transports communs universels ou au moins lui-même fait ce qu'il demande aux autres de faire, de porter un masque quand c'est possible. À l'ordre, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Les gens qui lisent les journaux, qui voient les nouvelles, c'est aussi qu'il y a une augmentation à l'échelle internationale euh, du, euh, de, de la maladie respiratoire, euh, la grippe, euh, le, euh, la maladie... Qui, sont, qui touchent les enfants. Quand on avait des problèmes avec des patients, on voit ces hôpitaux qui réciproquent qui aident les enfants, euh, des enf les hôpitaux des enfants, les soins pédiatriques. Cette collaboration et innovation va continuer. J'ai parlé aux quatre hôpitaux des enfants, des PDG. Si vous avez besoin, comment on peut vous aider, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. On a euh, fait des investissements le Centre hospitalier des enfants de l'Est euh, de l'Ontario à Ottawa et transfère euh, une salle euh, de soins généraux en soins pédiatriques. Ça démontre que les gens comprennent où il y a des besoins. On sera là. Question supplémentaire. Merci, monsieur le président. Il y a trois ans, notre enfant était euh, à, à au, au, au centre hospitalier des enfants. Et elle avait un an et il y avait quatre autres, et on manquait de médicaments. Elle est ici à cause de la perte des gens à cet hôpital. Il n'y a rien qui fait plus peur que voir l'enfant euh, avoir des difficultés à respirer. Il n'y a rien on se sent avec moins de pouvoir. En Ontario, il y a des centaines, des milliers de parents dans les hôpitaux et à la maison qui ressentent exactement ces mêmes sentiments. Et les gens qui prennent soin à, à le Centre Hospitalité des enfants de l'Est de l'Ontario demandent tout simplement porter un masque. Tout ce qu'ils demandent de faire, c'est une chose simple qu'on peut faire maintenant porter un masque. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qui s'impose? Et exiger qu'on ait le port du masque dans les écoles et dans les transports en commun. Et est-ce qu'il va porter un masque lui-même Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est un peu riche venant du député d'en face, du parti d'en face, qui en fait réduit des frais de résidence, la capacité des médecins d'exercer et d'apprendre dans la province de l'Ontario, de dire que notre gouvernement ne fait pas assez. Nous, on s'est assuré que des investissements ont lieu dans notre réseau de santé aussi récemment qu'il y a quatre mois dans notre budget qui inclut une augmentation de 5 milliards de dollars. On fait les investissements, on travaille avec nos partenaires et on va continuer à travailler parce qu'on comprend que les gens veulent avoir un réseau de santé qui est en bonne santé prêt pour eux là quand ils ont besoin. Et cela a lieu dans toute la province. Question suivante. Le député de Bruce Gray-On-Sound. Merci, M. le Président. Les espèces envahissantes sont une préoccupation grandissante à la biodiversité de l'Ontario. Le ministère des Richesses naturelles de Fourier a dit qu'il y, euh, y a beaucoup d'espèces d'invasion dans l'Est de l'Ontario. Des espèces mettent l'écosystème et le secteur à risque. Dans ma communauté, on dit que s'il y avait des cochons sauvages dans la forêt, et font beaucoup de dommages pour les cultures et les terres agricoles. Le coût des cochons sauvages à l'agriculture et l'environnement peut être très élevé. Ma question au ministre des Richesses Naturelles et des Ressources, qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter l'expansion des espèces envahissantes en Ontario en Le ministre des des richesses naturelles des forêts. Merci pour la question. De, pour maintenir la biodiversité de l'Ontario, c'est une responsabilité de mon ministère, protéger les terres et les eaux des espèces envahissantes. Et on fait des investissements pour protéger, détecter et répondre aux espèces envahissantes. On veut euh, défrayer les dommages écologiques par les espèces envahissantes espèces qui s'élèvent à 3 milliards de dollars. On a fait beaucoup de progrès pour empêcher les cochons sauvages de s'établir euh, parce qu'ils sont euh, inclus dans la loi sur les espèces envahissantes mais sont au registre. Et on a des ressources et du soutien qui est donné par le, ministre, le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Et je veux remercier la ministre du fait qu'on a travaillé en investissant maintenant pour qu'on puisse faire la gestion des espèces envahissantes. On protège les richesses naturelles, et on atténue les impacts et on protège nos ressources question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. Je, on sait que les espèces envahissantes ne respectent pas les frontières et ça pas différer euh, d'un endroit à nord. Les espèces envahissantes cause la perte de la biodiversité ont des impacts négatifs pour le tourisme, les loisirs et l'agriculture. Les coûts et les conséquences de retard sont très élevés et touchent beaucoup. Il faut qu'on soit réactif mais aussi proactive. Quand on traite de cette question, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour être en partenariat avec d'autres agences afin de protéger l'agriculture et l'environnement de l'Ontario des espèces envahissantes Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci, je veux remercier la question de cette question. On travaille en collaboration avec des organismes et des experts qui sont voués à protéger nos... Euh, nous, notre province des espèces envahissantes, on peut s'aider dans nos efforts pour maintenir, euh, protéger l'Ontario de cette menace. Un exemple parfait, c'est nos efforts de gérer euh, Fragmeat en Ontario. Les fragmites qu'on connaît bien, euh, il faut tous les niveaux du gouvernement participer, euh, euh, Nature Conservancy du Canada, les, euh, les universitaires. On travaille avec la Green Travels Collaborate, pour lutter contre les fragments, et ça va nous guider dans cette espèce qui cause beaucoup de dommages. Et c'est vrai, les espèces ne connaissent pas des frontières internationales. Mon ministère continue à travailler avec avec des homologues américains, provinciaux, territori territoriaux, etc. Question suivante le député de Spillane de Fort York. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, un concitoyen de ma circonscription a une dette d'étudiants de 60 000 pour son diplôme de premier cycle. Vous avez doublé, votre gouvernement a doublé l'intérêt de 4,5 à 7 plutôt que d'avoir d'intérêt taux d'intérêt élevé. Et pourquoi vous ne faites pas ce que le gouvernement néo démocrate a fait en Colombie-Britannique et dette, l'intérêt sur la dette des étudiants la ministre des Collèges et Universités. Merci aux députés de cette question. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, les frais de scolarité en Ontario étaient les plus élevés. Et ce qu'on a fait pour aider, on a réduit les frais de scolarité de 10 et l'a gelé depuis. Ce qu'on fait, on veut appuyer les étudiants pour rendre l'éducation accessible pour tous les Ontariens, pour qu'on puisse avoir l'éducation de classe mondiale qu'on a ici, au collège universitaire et au collège privé de carrière. Qu Question complémentaire Votre gouvernement se vante de ce que vous avez à faire avec les frais de scolarité. Mais les libéraux avaient déjà fait le travail. Ils avaient doublé les frais de scolarité pendant leurs 15 ans au pouvoir. Les élèves et étudiants étudiants ont la dette la plus élevée dans, au pays et le financement par étudiant le plus faible. Une sur six banqueroute ou faillite en Ontario sont reliées à la dette euh, des étudiants et beaucoup de ces étudiants sont déprimés. Les néo-démocrates ont demandé à ce qu'on élimine la dette. Plutôt que de rejoindre pour lutter contre la dette, vous avez laissé doubler le taux d'intérêt. Euh, est-ce que vous avez euh, suivi ce que les néo-démocrates demandent d'éliminer l'intérêt sur la dette étudiante? La ministre des Collèges et Universités et les néo-démocrates ont appuyé euh, les libéraux quand ils ont doublé les frais de scolarité. C'est gouvernement qui défend les étudiants en gelant les frais de scolarité et en donnant l'admissibilité pour le RAFEO pour avoir plus de gens qui puissent avoir accès à l'éducation dans cette province. Merci. On va continuer à travailler pour les étudiants. Le député de Spadine, il vos commentaires non parlementaires. Question suivante, le député Chatham kent Lymington. Bonjour, Monsieur le Président. À chaque jour, les agents de police de l'Ontario mettent leur vie en danger et vont au-delà de l'obligation pour servir nos collectivités. Les agents de l'ordre sont des gens de première ligne et le gouvernement est déterminé à donner leur soutien, les ressources et les outils dont ils ont besoin pour faire. Ma, euh, leur travail. Des études ont demandé pendant la carrière d'un agent de police, Et ils auront presque 1000 événements traumatiques, des signes d'homicide, des euh, accidents de voiture. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le, le solliciteur général peut dire ce qu'on fait pour aider les agents de police Réponse, le ministre, le solliciteur général. Merci, c'est une question importante. Les agents ne peuvent pas laisser les impacts de ces images traumatiques à, à derrière en fin de journée. Depuis trop long, c'est ce qu'on s'attendait que les agents de police fassent, les publics, leurs supérieurs et les agents eux-mêmes. L'Association de policiers de l'Ontario est enthousiasmée à ce que l'investissement de 45 millions de dollars de l'Ontario aide les premiers intervenants dans le dernier budget. Et mon ministère travaille très proche avec les associations de police pour faire des améliorations à la santé mentale des agents de police. Je peux dire aux agents de police, votre gouvernement va vous appuyer aujourd'hui et tous les jours. Fait. Je suis Quoi? fier de soutenir non policiers qui nous protègent au quotidien. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux remercier le solliciteur général de cette réponse. Je veux prendre cette occasion pour remercier les agents de police de ma circonscription, de Chatham-Kent-Limington et de tout, partout la province, ce qu'ils font à chaque jour dans le service. La réalité, vu la nature de l'emploi, ces agents de police sont des, euh, se font face à des situations dramatiques et vont souffrir peut-être de troubles euh, de, après coup Ils doivent il faire du traitement pour retourner à la famille. Est-ce que euh, le gouvernement peut nous dire ce qu'on a fait pour aider les agents avec le trouble de stress post-traumatique Réponse du ministre à mon ami. Le, le, le Collège des policiers de l'Ontario a été en partenariat avec des associations de policiers de la province pour donner de la formation euh, des agents de première ligne pour aider à, à contrer ce trouble de stress post-traumatique. On a euh, investi plus d'un million de dollars. On va continuer à travailler les associations de police pour euh, sensibiliser les gens. Et j'étais très content d'avoir euh, et je veux reconnaître Max Baxter, le président qui est là avec nous. Monsieur le Président, tous les organismes d'application de la loi de la province pour assurer la sécurité des Ontarians. Question suivante, le député Thomas Mulcair. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. À chaque fois, nous perdons 320 acres de terres agricoles qui sont pavés et qui ne sont jamais revenir, Jamais. En 2020, le gouvernement envisageait faire quelque chose pour arrêter ce, en, en aidant à l'évaluation des impacts sur les terres. Mais il y a des terres agricoles qui étaient protégées dans la ne verdure est, pense, sur laquelle on peut se construire. On va besoin des 9 milliards de personnes au monde On ont besoin de ces terres agricoles aussi bien que les ontariennes. Ont le logement est cher, mais l'alimentation est cher maintenant, attendez, attendez. Pourquoi est-ce que la ministre de l'Agriculture ne veut pas préserver les terres agricoles Merci, Monsieur le Président. Euh, merci pour cette question. La consultation que euh, le gouvernement a fait est pour un but important. Nous avons une crise euh, concernant le logement dans la province et nous proposons de doter 15 euh, surfaces agraires. Et en écran, on va euh, ajouter plus de 200 000 euh, acres. Plusieurs euh, seront agriculture euh, euh, et le gouvernement prend une approche balancée ici. Quand vous voyez le fait que l'année dernière a été la meilleure année dans les 30 dernières années, nous avons euh, seulement euh, 100 000. La proposition que nous avons mis ici aux Ontariens à considérer va permettre au minimum euh, 50 000 logements à être bâtis et en addition, nous allons ajouter des opportunités significatives pour les terres protégées. Et la prochaine est 1000 acres. Euh, Monsieur le Président, il y a actuellement des milliers d'acres de, de terrain qui sont euh, de, euh, dédiés pour le logement là, euh, et pour le développement. Et, et ces développements-là ne sont pas au niveau dans cette ceinture agraire, mais nous allons besoin d'avoir besoin euh, de terrains agricoles. Je suis un fermier moi-même, je suis un agriculteur moi-même, et nous avons besoin de ces terres. Encore une fois, pourquoi le ministre de l'Agriculture est si silencieux si silencieux sur les besoins de protéger l'un des, des, des, des, des, des, des plus belles terres que euh, euh, la nature nous a passées Monsieur le Président, le fait que nous avons rencontré l'année dernière, la semaine dernière, avec le Premier ministre, nous avons entendu euh, des agriculteurs, le numéro un, le problème est en Ontario et euh, le, euh, la pénurie d'emplois. Et nous n'avons pas, nous n'avons pas actuellement euh, des, euh, une, une, une force de travail actuellement. Le fait est que euh, la priorité numéro un est de s'assurer euh, de qu'il y a un logement adéquat dans cette province afin de pouvoir satisfaire l'augmentation euh, les emplois que nous avons besoin et s'assurer que ces facilités de transformation euh, sont ici. Nous avons une crise de logement dans la province de l'Ontario et l'industrie de la transformation est ici afin de pouvoir soutenir ces emplois. Merci. Euh, le, euh, le député de port cabron merci, Monsieur le. La question pour le ministre de la long terme euh, de santé à long terme. Euh, les services hein, ont besoin plus complexes. Ça se voit comme quoi l'Ontario a une population qui euh, vieillit. 40 de la population est de plus de 60 Mais la dernière décennie, ce chiffre a augmenté de façon significative et a augmenté de plus en plus. Nos aînés ne sont pas 36, ce sont des individus qui méritent des soins de santé de qualité. Nous avons besoin de de bénéfices concernant la démence, par exemple. Des bénéfices sont pour des euh, soins spécialisés pour éviter les hospitalisations non nécessaires. Qu'est-ce qui est assuré afin de pouvoir s'assurer ces besoins complexes pour recevoir euh, les soins de santé complexes euh, que les Ontariens ont besoin? Merci pour euh, le député de euh, Scarborough-Rouge Park. Tel que ça a été noté, certains Ontariens... Certains qui vivent avec la démence ont des besoins complexes de santé, qui ne peuvent pas être euh, satisfaits dans leur... Euh, en, en, en, c est, c est, ça peut avoir... Euh, un environnement sur mesure qui est concentré sur une évaluation de comportement. Ces évaluations de comportement est ici avec la démence et d'autres com euh, besoins complexes. Comme, partie de, euh, comme plan, le gouvernement est en train d'avancer avec des unités de comportement nouvelles en s'assurant que les gens qui ont besoin de ces besoins reçoivent le soutien qu'ils méritent. Euh, question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et Monsieur pour euh, l'assistant parlementaire pour sa réponse. Euh, malheureusement, la réalité euh, que les, la population a augmenté dans les années, le système euh, n'a pas. De 2009 jusqu'à 2019, le gouvernement libéral, le plan pour les aînés, pour les services d'aînés, euh, n'ont pas... Et les libéraux n'ont pas euh, payé l'attention nécessaire à long terme, qui a augmenté jusqu'à 40 000. Le système de soins de santé est interconnecté et plus d'aînés ont besoin de euh, soins, ce qui veut dire plus de pression à travers le système. Est-ce que le ministre explique comment... Ces euh, nouvelles unités spécialisées euh, vont rencontrer ces besoins spécialement pour les résidents de euh, Parc Rouge et euh, Scarborough. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour le député pour la question. Ces unités de comportement spécialisés vont faciliter les choses de deux façons. Un, par s'assurer de patients internés, recevoir des soins spécialisés dans un environnement de santé. Ces unités spécialisées sont disponibles aux membres de la communauté avec des besoins complexes et fournir un niveau de euh, soins de santé en évitant l'hospitalisation. Le gouvernement est en train d'investir 3,7 millions pour pouvoir créer euh, ces unités dans deux unités de soins de santé à long terme à Scarborough, 15 nouvelles euh, euh, lits et 32 lits à, euh, à Rouge Valley. Ces investissements contribuent à un plan à plus long terme euh, euh, s'assurant que euh, les aînés ont euh, euh, mérite et ont le soin qu'ils méritent. La question de la de pour la ministre de que le ministre de la, santé, la, ministre de euh, la ministre de Il a une... Euh, pour le gouvernement ici, le, le, le, le, le plafond, les, et le les infirmières le praticiennes... Le praticiennes sont un succès. Ils, ont, ils fournissent un service de santé pour plus de 100 000 Ontariens qui partaient, partaient aux urgences avant. Est-ce que le ministre soulève le plafond actuellement sur les patients en communauté à travers l'Ontario, incluant à Conestoga, ma circonscription, pour pouvoir avoir les soins nécessaires. Merci, M. le Président. Et ça fait plaisir de rencontrer avec ces infirmières praticiennes comment l'innovation qui n'était pas une innovation, qui n'est pas en existence dans les années précédentes, ont été une partie intrinsèque. De la médecine et de la santé, du système de santé. Et très souvent, je parle combien c'est critique que nous avons des équipes régionales qui travaillent ensemble, qui coordonnent ces soins, que ce soit le traitement, que ce soit le diagnostic, que ce soit essentiellement les services de soins palliatifs. Ça fait mal d'entendre euh, le membre de l'évolution euh, reconnaître euh, que ces, inno ces innovations sont euh, importantes, comment aider les patients des provinces de l'Ontario. Nous allons absolument, tel que je l'ai dit hier, continuer à euh, expander euh, ce modèle parce qu'on pense que ces valeurs... Une autre étape pour pouvoir aider les 1,3 millions un qui n'ont pas de médecins de famille et de pouvoir ajouter plus infirmières praticiennes, euh, c'est effectif et, et c'est une étape importante que le gouvernement peut prendre. Ça va être les patients, ça va être et ça va économiser. C'est une situation gagnante. Euh, euh, les infirmières praticiennes ici sont seulement euh, dans et, et ils veulent avoir accès il y a des praticiennes, des, des infirmières qui sont prêtes à remplir ce rôle mais il n'y a pas de fonds pour pouvoir les embaucher là cette demande continue à être non répondue pourquoi euh, madame le ministre est abordable cette situation abordable est ignorée pourquoi ne pas financer plus de d'infirmières praticiennes là dans cette clinique? Quand nous avons euh, ces programmes euh, qui fournissent euh, euh, ceci dans le, notre euh, euh, dans nos régions-là et très souvent là. Euh, pourquoi c'est important, un modèle important pour s'assurer que ces organisations euh, travaillent ensemble pour traiter les patients le, euh, en première année. Ce n'est pas une opération indépendante, c'est s'assurer que ces équipes font euh, les soins appropriés et coordonner euh, ceci à travers euh, ça. On continue ceci parce que nous savons que ça fonctionne. Euh, le député de euh, Elgin Middlesex. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le président de célébrer le 100e événement de euh, euh, cette... Je sais que vous êtes joints ici, on est joint par le ministre du développement du Nord et des Affaires rurales du Nord et tel que je l'ai dit, là ça a été une plateforme réussie en Ontario pour les dernières centenaires. Ça fournit un soutien pour la sécurité alimentaire et on doit continuer à protéger cette croissance. Est-ce que le ministre du Développement du Nord, quelles sont les actions pour bâtir un secteur agroalimentaire plus robuste, spécialement pour les communautés du Nord euh, le ministre du Développement du Nord. Et merci, M. le Président. Je voudrais euh, remercier le député du Middlesex euh, pour la contribution Sont bien connu et sont nettement mieux dans ce tout-là. Dans le secteur, secteur agroalimentaire, j'apprécie le, euh, euh, le ministère. Euh, euh, six joint avec plus de 6 millions ann une annonce de 6 millions de notes dans plusieurs endroits et espace dans le secteur agroalimentaire. C'est très important. C'est une raison importante. La plus grande croissance opportunité pour l'agroalimentaire et, la, euh, euh, et la province de euh, l'Ontario du Nord. Et à travers ceci, ça jusqu'aux prairies, nous voyons des opportunités pour augmenter cette production agroalimentaire. Euh, je voudrais j'ai annoncé dans le printemps euh, euh, euh, l'automatisation laitière euh, et, et, et, et le département reçoit cette opportunité pour contribuer euh, ce secteur agroalimentaire de classe mondiale. Et merci, Monsieur le Président. En naviguant à travers ces incertitudes avec ces communautés, continue fait faire face à des défis importants, des instabilités globales économiques, fournisseurs perturbations et pénurie d'emplois. On doit avoir des actions pour soutenir la croissance et la prospérité de cette industrie, de l'industrie agroalimentaire dans les communautés du Nord et les communautés éloignées. Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, partagez avec nous les étapes que vous allez prendre, spécialement dans les régions éloignées et les régions Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai travaillé avec euh, euh, le chef de euh, première année, on travaille avec un projet agroalimentaire dans sa communauté. C'est au niveau de la sécurité alimentaire. On est conscient de ceci en Ontario du Nord et c'est la raison pour laquelle cet investissement ciblé pour créer plus de, de terres arables, de créer de l'automation haute euh, euh, technologie euh, pour la production agroalimentaire et s'assurer que nous avons la capacité de continuer Continuer à aider euh, à, et avoir à cette industrie euh, bovine ici. Le, euh, il n'a pas moins de 28 millions d'investissements dans sa circonscription. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté contre euh, cette loi-là à chaque fois, Monsieur le Président. Pourquoi? Nous sommes en train d'investir dans des terminaux. Nous créons euh, plus de vestimentaires afin de pouvoir croire des produits agroalimentaires dans leur communauté. Euh, le député de Waterloo. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, euh, ma, euh, ma privé ici a passé la deuxième lecture et dans cette province de l'Ontario, il y a tant de euh, choses pour pouvoir s'assurer que ce projet de loi soit réunis euh, dans euh, le soin de long terme. Pour les gens qui sont séparés euh, depuis cinq ans, après 65 ans de mariage, il y a un problème au niveau de la santé. Pour Jim, qui était un problème, un problème de santé cardiaque, l'autre un problème de santé mentale. Euh, l'amour est important, là, mais l'amour est quelque chose ou je de thèmes là et le temps est contre eux. Et je voudrais demander au ministre de Soins de long terme, quand est-ce que ce, est -ce que ce gouvernement va s'engager à Jim et John et des milliers d'autres aînés à travers la province, que vous allez aimer eh, ma, mon projet de loi d'initiative parlementaire et que s'assurer que la réunification pour les aînés en Ontario est possible et que elle est financée et que les les aînés qui viennent dans ce problème de soins de santé n'ont pas à passer à, travers, passer à travers cette peine et cet languissement et cette expérience. Monsieur le... Oui, mais le comité va prendre leur propre décision combien ce que, euh, et je suis sûr que le gouvernement ne veut pas euh, prendre soin de ceci. Pour Jim et Joan, ici, j'ai une belle euh, lettre de Jim, c'est expliquant les circonstances de leur situation et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des changements bien à l'avance afin de pouvoir s'assurer qu'on peut euh, euh, euh, euh, euh, faire les choses plus rapidement. La, la première chose, ce projet de loi d'initiative parlementaire rend les choses plus difficiles et bien entendu, je, ce n'est pas son intention, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais essentiellement là, une des choses que nous sommes en train de faire dans euh, les soins à long terme ici, pas seulement pour euh, les gens comme Jim et sa femme, mais aussi c'est pour les familles qui veulent être proches de leurs gens qu'ils qu aiment et la communauté où ils sont. Et c'est la raison pour laquelle on bâti euh, plus de 8000 lits spécialisés dans chaque partie de cette province. On part partir dans les régions au loin, on bâtit euh, ces communautés à long terme dans des communautés qui n'ont jamais eu ces euh, liens à long terme et, et ces communautés qui veulent être proches de la maison, de leur famille et leurs amis et qui veulent être dans la communauté pour des générations.